Bonjour tout le monde, c'est Madi. Alors je viens vous souhaiter un très joyeux Noël dans cette petite vidéo. Un bon réveillon du 24 décembre, du 25 décembre et du 31 décembre. Pour la bonne année, on verra. Généralement, je crois qu'on ne souhaite plus la bonne année maintenant d'après ce que m'a dit quelqu'un de ma famille qui m'a dit maintenant, maintenant il faut dire bon courage ou bonne chance. Bon, on verra bien j'y reviendrai de toute façon. Et puis à cette occasion, de toute façon, je vous ferai un, un tirage encore sur les prévisions 2023. Mais avec cette fois l'oracle divinescence. Je vous ferai un petit tirage avec tout à l'heure. Mais pour le grand tirage, encore une fois, je ferai ça la semaine prochaine. Donc euh, il s'agit uniquement dans cette petite vidéo, de, encore une fois, de vous souhaiter un très joyeux Noël. J'ai passé vraiment une année formidable avec vous. Hein. Je suis en train de mélanger mes cartes. Et je vais essayer d'en tirer Une. Pour vous, voilà. Donc, est-ce que je peux avoir une carte qui me parle de ma communauté Donc, je ne vais pas faire de coupe. Alors, la communauté de Mehdi. Alors, vous êtes une communauté qui voyait loin. Attendez, <rire> on va parler un peu de vous, hein voilà. Donc, en ensemble, en majorité, euh, voilà, vous êtes un peu plus de 22 000. Donc, en général, eh bien, vous êtes une communauté qui avait une vision large, qui avait en fait un esprit ouvert puisque vous voyez qu'on voit l'horizon et il y a une montagne. Donc vous êtes une communauté aussi qui en fait a envie un petit peu de voir les problèmes qui s'annoncent afin de mieux pouvoir les affronter. Donc vous êtes une communauté à la fois éclairée et également courageuse. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Bon, on va voir si je vous trouve des choses négatives ou pas. Bon, enfin bon, je pense pas quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Vous êtes une communauté aussi qui est très sage. La tortue, c'est un animal qui est en relation avec la sagesse. Et qui est aussi très pacifique. Hein. Moi, j'aime beaucoup les tortues. Vous aimez aussi savoir ce qui va remonter à la surface. Donc, euh, le côté un peu secret. Donc, Vous aimez aussi que les secrets remontent à la surface. Tout ça, c'est des cartes pour vous. Hein. Voilà, je vous les mets là. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre encore par rapport à ma communauté Qu'est-ce que je pourrais avoir Ah, vous êtes une merveilleuse communauté qui s'entraide. Donc, vous aimez vous tendre la main entre les uns et les autres. C'est vraiment une des plus belles cartes du jeu. Je la sors vraiment pas très souvent, cette carte-là. Donc, pour avancer ensemble, voilà, le avancer ensemble, se tendre la main. Et quoi d'autre encore Je vais vous en sortir une quatrième, vous défendez la liberté. Vous êtes une communauté aussi qui protège la liberté, qui protège la fragilité, parce qu'un papillon, c'est très, très fragile. Hein. Et c'est très beau aussi, donc vous protégez aussi tout ce qui est beau. Bon, voilà. Hum. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Allez, je vais vous en sortir une cinquième. Je crois que le, vous avez bien les cartes postales. Toujours pour cette ma communauté. Et vous êtes une communauté aussi qui savait se mettre à l'abri ou en tout cas, qui essaye de se mettre à l'abri la, par rapport au mauvais temps. Et c'est bien pour ça que vous regardez ma chaîne, parce que du mauvais temps, ça fait depuis euh, bah, plus de deux ans que, effectivement, je vous avertis à ce sujet. Et donc, je crois que, bien, cela euh, vous a aidé, en tout cas, j'espère vraiment beaucoup, beaucoup, hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos, que cela vous a aidé, justement, à sortir le parapluie. Et donc, euh, eh bien, à vous protéger du mauvais temps. Voilà. Donc, une très belle communauté et ben bah écoutez, euh, voilà, donc je referai encore des petites cartes, encore une fois, les prochains tirages, je vais en faire d'autres. Hein. Mais en tout cas, c'était vraiment ma vidéo pour vous, pour souhaiter encore une fois un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, euh, passer à Noël dans la douceur, euh, dans l'harmonie, dans la joie, c'est très important, de, de savourer les petits bonheurs du moment. Et puis surtout, encore une fois, de remercier ce que l'on a. Et on a vraiment, eh bien... Euh, une amitié ensemble, j'ai pas peur de le dire, une sympathie qui nous unit des valeurs communes. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Et euh, voilà. <rire> Mais encore une fois, eh bien toutes ces cartes parlent de vous. Et euh, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Donc encore une fois, joyeux Noël à vous tous. À bientôt. Au revoir.